Notre entreprise s'est fixé un objectif qui est grand, grandiose et à long terme, celui d'améliorer la vie des personnes sur toute la planète. Notre entreprise développe des dispositifs médicaux diagnostiques pour aider les personnes à surmonter leur maladie de manière correcte. Aujourd'hui, nous sommes en train de créer un produit unique, des systèmes de surveillance continue de la glycémie. Ces systèmes sont tellement populaires aujourd'hui que les entreprises qui en produisent deviennent très grandes et commencent à avoir des milliards de capitalisations et gagnent beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous pouvez rejoindre notre entreprise et devenir membre de notre équipe et ainsi gagner ensemble avec notre entreprise, toucher des dividendes sur les résultats de nos activités.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 Gagner sur la croissance et les ventes de notre, de notre produits. Voilà, j'aime bien de notre cette bienvenue cette façon les amis. à notre fondateur Ivan Saltanov de, de terminer cette vidéo, de terminer cette vidéo d'information, cette vidéo voilà, d'explication de, sur euh, euh, euh, cette, ce formidable projet de MLC Ingénierie. Bonsoir, très chers participants. Bonsoir à vous tous. Je suis très content ce soir de vous retrouver. Bonsoir, Malgloire. Euh, merci d'être là. Rodrigue, Rodrigue, il est toujours là. C'est un fidèle des fidèles Rodrigue. Il est là chaque mercredi. Euh, Benémené est aussi là ce soir. Bonsoir à vous tous qui êtes là. Euh, je, suis, je suis ravi de vous avoir ce soir. Vous savez, euh, c'est toujours, ça peut sembler redondant, mais voyez-vous, il faut qu'on communique, il faut qu'on vous explique, il faut qu'on parle, il faut qu'on annonce euh, l'information parce que c'est l'information qui change tout. Le message qui nous est agressé à nous les Africains à travers ce projet, c'est le même message qui est agressé au monde entier et c'est le même message qui est agressé aux Indiens, qui est agressé aux Russes qui a agressé aux Ukrainiens, qui a agressé aux Européens, qui a agressé aux Américains, celui de rejoindre l'équipe du projet MLC Engineering. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore rejoint ce projet? Est-ce qu'il y a quelqu'un? J'ai envie de poser cette question parce que si quelqu'un est là et qu'il n'a pas encore rejoint ce projet, c'est à lui que s'agresse cette phrase merveilleuse de notre... De notre fondateur, Ivan Saltanov, sur ce, sur ce projet. Mais s'il y a parmi vous des gens qui sont déjà membres de ce projet, ce message aussi s'agresse à vous, s'agresse à nous. Allons dire au monde que Ivan Saltanov a besoin d'eux. Allons dire au monde entier que Ivan Saltanov a une idée de génie, a un projet fantastique un projet humanitaire, celui d'améliorer la vie des hommes sur la terre, celui d'améliorer la vie des diabétiques sur la terre, et un tel projet a besoin de la collaboration massive des personnes, un tel projet a besoin de la participation nombreuse de tous les êtres humains de tous bords, de tout pays, de tout continent, afin qu'on se mobilise pour pouvoir aider ce partenaire, cet entrepreneur à pouvoir réaliser cette entreprise. Parce que voyez-vous, quand j'ai dit aider, je ne suis pas en train de parler d'une aide bénévole, je ne suis pas en train de parler d'une aide euh, euh, euh, à but non lucratif, non, il s'agit d'une aide à but lucratif, il s'agit d'un partenariat. Il s'agit euh, euh, d'un joint venture, si je peux le dire ainsi, même si ce n'est pas trop le terme. Il s'agit voilà, de plusieurs personnes qui se mettent et qui décident de réaliser quelque chose pour le monde entier. Voilà, Magloire, merci d'être là. Voilà, le docteur Antoine vient de nous rejoindre. Euh, docteur Antoine, bonsoir. Merci d'être là depuis, euh, je pense que c'est depuis le le Burkina, si je ne me trompe pas, euh, docteur Antoine. Bonsoir, merci d'être là. Il est toujours prêt, il est presque toujours à chaque fois, le docteur Antoine. Et il s'intéresse à ce projet parce qu'il est médecin et médecin de son état. Un projet comme celui-ci est très important pour lui de le suivre parce qu'il reçoit à longueur de journée, le docteur Antoine reçoit à longueur de journée des malades de diabète et il sait à quel point cette maladie détruit les hommes. Il sait à quel point le diabète fait énormément de mal au monde. Est-ce que vous savez à quel point autour de nous, il y a des gens qui vivent, qui, qui manifestent certains symptômes, qui meurent même de certaines maladies, qui en vérité sont, ne sont que des conséquences, ne sont que des complications du diabète. Écoutez, c'est important pour nous de pouvoir réaliser ce projet. C'est important pour nous tous de pouvoir contribuer à faire du monde entier un meilleur endroit pour vivre. Il est important que les hommes sur la terre vivent longtemps. Mais pour qu'ils vivent longtemps, ils ont besoin de prendre soin de leur premier capital. Et leur premier capital, c'est la santé. Le premier capital de l'être humain, c'est la santé. Et aujourd'hui, dans un monde où on mange gros sucré, aujourd'hui, dans un monde où nos habitudes alimentaires, j'ai envie de dire, se dégradent, le diabète est devenu aujourd'hui un véritable fléau. Et c'est pour ça qu'il est important de mettre en place un système de surveillance continue de la glycémie. Docteur Antoine, il est important que dans votre pays, avec vos confrères, dans mon pays, avec mes confrères dans tous les pays d'Afrique, nous puissions dire aux diabétiques qu'il sera possible pour eux, dans, dans un futur très proche, dans un an, deux, trois ans maximum, d'avoir un appareil qui leur permet de pouvoir vérifier, de pouvoir suivre en temps réel l'évolution de leur glycémie. C'est ça ce système de surveillance de la glycémie que Ivan Saltanov nous appelle, nous demande de venir se mettre avec lui pour pouvoir réaliser ce projet. Et ce projet, il est urgent. Il est urgent parce que, très cher, vous qui me regardez, vous qui êtes là ce soir, très cher participant, écoutez, autour de vous, autour de vous, s'il y a 10 personnes qui sont mortes autour de vous, je dis bien, dans votre quartier, dans votre famille dans votre villes si aujourd'hui il y a 10 personnes qui sont mortes sachez que l'Organisation mondiale de la Santé nous dit que sur les 10 personnes il y a une personne qui était diabétique c'est à dire que sur les millions de maladies qu'il y a dans le monde le diabète se, se, se classe parmi le top 10 des maladies qui tuent il y a quelqu'un dans votre quartier qui est mort ces derniers jours de suite de diabète. Il y a quelqu'un dans votre famille qui est mort ces derniers jours, ces derniers semaines, ces derniers mois, ces dernières années à cause du diabète. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Ivan Saltanon nous dit, c'est une crise mondiale. Le diabète est un problème important. C'est une crise. Vous savez quand on parle de crise, en parlant de lorsqu'on parle de crise, en parlant du corona et tout cela, non, c'est des le diabète tue mille fois plus que toutes ces maladies réunies. Donc c'est pour ça qu'il est important pour nous de nous mobiliser. Il est important pour vous, chers participants, vous qui êtes là ce soir, de nous mettre ensemble enfin de réaliser ce projet. Je voudrais dire un bonsoir particulier à à Madame euh, Nekmeni, épouse de Timbo euh, Anne-Marie, qui est là ce soir, qui a pu se connecter. Bienvenue Madame, merci d'être là. Vous rejoignez la présentation du projet MLC Ingénierie. Et suis en train d'expliquer que c'est un projet qui vise à créer et à mettre sur le marché international un système de surveillance continue de la glycémie. C'est-à-dire que c'est un capteur de glycémie que cette entreprise voudrait fabriquer et commercialiser dans le monde entier. Cet appareil est important parce qu'il touche à une maladie grave qui détruit les, les hommes auprès de vous. Il s'agit du diabète. Aujourd'hui, 530 millions, millions de personnes sont déclarées diabétiques. Et il y a plus de 250 000 Millions, Il y a plus de 250 millions qui sont diabétiques, mais qui ne sont pas encore diagnostiqués. C'est pour vous dire que c'est pratiquement un milliard de personnes dans le monde qui sont malades de diabète. Et vous voulez que je vous dise quoi? Il est possible que parmi nous, ici en ligne, il est possible que parmi nous, ici en ligne, il y a quelqu'un qui est déjà souffrant de diabète. Il est possible qu'il y ait parmi nous quelqu'un qui est aux portes du diabète. La question c'est, comment doit-on aider cette personne, Madame Nekmeni le euh, euh, leader, comment doit-on aider cette personne Rogui, qui est là, il sait que pour aider, pour nous aider, pour aider le monde, il faut se mettre ensemble et réaliser ce projet. Aider à stopper cette maladie. Parce que le capteur de glycémie permet de contrôler en temps réel le niveau de fluctuation du sucre dans le sang. On appelle ça. Actuellement, dans le marché, il existe des capteurs. Seulement, ce sont des capteurs qui ne sont pas permanents, ce sont des capteurs périodiques. C'est-à-dire que vous allez à l'hôpital, on vous pique là sur les doigts, on prélève le sang, on analyse et on vous dit votre niveau de glycémie. Imaginez, je vous pose une question, vous qui êtes en ligne, à quand remonte la dernière fois où vous avez fait votre test de glycémie? À quand remonte la dernière fois? Il est possible que votre test de glycémie, vous ne l'avez pas fait depuis longtemps. Et si vous ne l'avez pas depuis, fait depuis longtemps, c'est très dangereux. Parce que ça veut dire que vous ne savez pas à quel niveau se trouve votre glycémie actuellement. Et ça, c'est dangereux parce que c'est à cause de, du fait que vous ne contrôlez pas votre glycémie que un matin vous allez vous retrouver complètement dans le diabète. Et à ce moment-là, il se fera trop tard. C'est pour éviter ça que Ivan Saltanov voudrait mettre en place non pas des capteurs périodiques comme ceux qui existent déjà sur le marché, mais des capteurs permanents, des capteurs qui permettent de suivre, de vérifier, de contrôler chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, le niveau d'évolution de la glycémie. Cela va, permettre, cela va nous permettre d'éviter les mauvaises surprises et cela va nous permettre d'être beaucoup plus efficace. Cela va permettre aux diabétiques d'éviter les comas diabétiques. Cela va avoir, éviter à plusieurs personnes de tomber dans le diabète parce que en permanence, ils surveillent leur glycémie. Cela va faire en sorte que pour des personnes, par exemple, qui mangent, qui boivent, ils sauront aujourd'hui s'ils doivent manger sucré ou manger moins sucré. Bref, à tout moment, ils contrôlent leur alimentation, leur mode de vie, et cela va leur permettre de vivre longtemps. Donc, c'est une urgence, c'est une nécessité. Il y a déjà de grandes entreprises dans le monde qui produisent, qui fabriquent des capteurs. Mais encore une fois, ces capteurs ne sont que des capteurs euh, périodiques. Et ces capteurs périodiques sont insuffisants. D'ailleurs, ces entreprises qui fabriquent ces capteurs, ne les fabriquent ils n'arrivent même pas à couvrir 10 de la demande mondiale en capteurs de glycémie, même pas 10 Donc, il y a un vaste marché qui s'ouvre à nous. Et en plus de ça, non seulement ces entreprises ne parviennent pas à couvrir la, le marché, les, les, les capteurs de ces entreprises ne sont que des capteurs périodiques, mais en plus de ça, les capteurs sont chers. Aujourd'hui, Ivan Saltanov a réuni une équipe d'experts pour pouvoir construire pour pouvoir mettre en place pour pouvoir mettre en place cette équipe qui va travailler à réaliser à construire cette ce capteur là et ancrer et concurrencer et rivaliser euh, euh, euh, les gros mastodontes qui sont déjà sur le marché mais après j'ai même pas envie de dire de rivaliser pourquoi parce que le gâteau est tellement grand les gros mastodontes n'ont que 10% du marché. Il y a encore 90% du marché qui est encore accessible. Ça veut dire que notre capteur, non seulement il sera permanent, une surveillance permanente, il sera beaucoup plus efficace, mais en plus de cela, il sera très cher, il sera moins cher, trois fois moins cher, il sera trois fois moins cher que les capteurs qui existent déjà sur le marché. Donc, c'est pour vous dire qu'il y aura une véritable demande de nos produits. D'ailleurs, la demande existe déjà. La demande existe déjà. Nous n'allons pas la chercher. Nous n'allons pas la créer, nous n'allons pas la fabriquer, elle existe et nous allons simplement profiter de cette demande qui existe pour pouvoir vendre nos produits. Donc voilà. Donc le projet véritable, c'est de construire un centre d'ingénierie dans lequel les produits ou alors les appareils vont être conçus, vont être développés, vont être mis, certifiés et vont être mis sur le marché. Il s'agira de… Aujourd'hui, on parle de, du capteur, mais cette centre d'ingénierie ne va pas seulement produire des capteurs. Ce centre d'ingénierie va produire d'autres appareils, d'autres appareils de santé plus tard, des appareils pour le cœur, pour le cerveau pour l'estomac, pour le sexe, pour toutes les parties du corps. Donc, c'est pour vous dire que c'est un projet global que vous êtes en train de rejoindre aujourd'hui. Et c'est un projet qui va vous ouvrir les portes de l'investissement, les portes de l'actionnariat, les portes de la copropriété des entreprises. Donc, c'est un projet gigantesque et futuriste. C'est un projet qui va vous accompagner toutes vos vies. Le but de ce projet, pour ce premier projet, dans ce, dans ce projet global, c'est de fabriquer ce capteur de, ce capteur de glycémie. Voilà à quoi va ressembler ce capteur. Ce sera un petit appareil posé derrière le bras et qui est connecté à vos téléphones et qui renvoie en permanence des informations sur vos téléphones, des informations au sujet de l'évolution du sucre. Et ça vous permettra à tout moment de prendre des infos, de, de prendre des dispositions pour pour réguler vos taux de sucre dans le sang. L'anc Ivan Santano voudrait donc recherche des investisseurs avec qui ils vont devenir des copropriétaires. Ces investisseurs vont lui apporter son, leur argent, lui va recevoir cet argent pour pouvoir réaliser le projet et en contrepartie, il les offre il offre à ces investisseurs ce qu'on appelle des parts d'investissement. Ces parts d'investissement deviennent pour ces investisseurs-là un, un, un outil qui leur permettra de profiter des avantages de ce projet. Sachant que ce projet a deux principaux avantages, celui de devenir investisseur actionnaire, de profiter des dividendes et de profiter de la vente de ces investissements. Donc, 10 milliards de parts qui sont aujourd'hui mises en vente. 10 milliards de parts pour une récolte d'environ 40 millions de dollars pour réaliser ce projet. Et nous serons propriétaires de 50% de cette entreprise. Et il y a pour cela trois grands stades de mise en œuvre du projet. Le premier stade dans lequel nous sommes actuellement est séquencé en sept étapes. Les étapes, c'est les différentes évolutions financière du projet. Donc, le premier stade a sept étapes. Actuellement, nous sommes à la quatrième étape et il ne nous reste que trois étapes pour boucler avec cette première phase. Donc, vous comprenez que le projet est suffisamment avancé et dans ce premier stade, il est question de lever 2 millions de dollars sur les 40 millions de l'enveloppe globale et de mettre ainsi en vente 15 des parts d'action. Donc, vous avez la possibilité de rejoindre ce projet à ce stade primaire. Et la caractéristique, la particularité, c'est que ça vous donne la possibilité d'acheter de, des parts d'investissement à très, très, très bas prix. Après, il y aura un, deux, une, un deuxième stade qui, lui aussi, aura environ quatre stades, euh, quatre étapes. Et à ce deuxième stade, il sera question de lever 5 millions de, de, de, de dollars pour libérer environ 18% des parts de l'entreprise. Et la troisième, le troisième stade euh, euh, sera le stade, j'ai envie d'appeler ça, le stade de développement, de commercialisation, de, de, de, de vente internationale du produit. Et ce stade-là aura, lui aussi, quatre étapes. Et à ce niveau-là, on aura bouclé avec la levée de fonds, on aura levé durant ces, ces, ces, ces étapes environ 20 milliards de dollars et ça permettra de, de, de, de réaliser le projet, de commencer à produire les, les, les capteurs en quantité industrielle et les vendre un peu partout dans le monde. Et d'ailleurs, il est prévu que dans les différents pays, il y aura des usines de production de ces capteurs parce qu'en en fait, le centre d'ingénierie ne va se contenter que de concevoir, de développer, d'avoir des certifications. Mais c'est dans les pays, différents pays, que va se fabriquer véritablement ce capteur en fonction des inscriptions du modèle des caractéristiques venues de ce centre d'ingénierie. Et en 2030, il, y a, il est programmé une entrée sur les marchés financiers. Et cette entrée sur les marchés financiers va permettre à l'entreprise de lever des fonds, va permettre aux investisseurs que nous sommes de pouvoir revendre nos parts d'action. Et c'est un moment très important parce que c'est durant ce moment que nous allons nous faire de l'argent. Pourquoi nous allons nous faire beaucoup de l'argent la, de durant ces état Plus simplement parce que aujourd'hui nous avons la possibilité d'acheter des parts d'investissement à 0,001 dollars, c'est-à-dire à 7 francs, 7 francs, moins de 10 francs, une part d'investissement. Mais d'ici 2030, avec l'ancrée de la compagnie, euh, euh, dans les marchés financiers, nous revendrons une part, pas à 7 francs, mais à 700 francs. 700 francs. Est-ce que vous vous imaginez si vous avez 1000 parts, si vous avez 10 000 parts, si vous avez 1 million de parts, ce que ça fait comme, ce que ça fait comme performance, c'est juste stratosphérique. C'est à ce rêve que Ivan Saltanov nous appelle. C'est à ce projet, c'est à cette ambition, c'est vrai, c'est un rêve. C'est une ambition, c'est un projet, mais tout commence par un rêve. Il faut oser rêver. C'est vrai, c'est un risque. Personne n'est sûr que ça va marcher. Mais nous, nous croyons. Yvan y croit. Et d'ailleurs, lui et ses experts, lui et ses ingénieurs, lui et toute son équipe que nous sommes, nous croyons. Et c'est pour ça que nous sommes là encore ce soir pour vous informer, pour vous passer l'information de ce que voici un projet qui est en train de se mettre en place, voici un projet qui est en train de se développer est-ce que vous voulez prendre le risque, je dis bien prendre le risque avec nous, de nous rejoindre dans ce projet pour qu'on le réalise? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont intéressées parce que ça n'en ça, ça parle pas encore partout. Aujourd'hui, nous ne sommes que quelques-uns en ligne. Et je vous rassure, d'ici six mois, d'ici un an, d'ici deux ans, la salle sera pleine. Pourquoi? Parce que les gens auront déjà entendu parler, mais d'ici six mois, un an, deux ans, le projet sera déjà très avancé. Les parts seront beaucoup plus chères que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, vous êtes les pionniers, et c'est l'occasion pour vous de rejoindre ce projet, d'acheter une part d'investissement à 7, à 7 francs, 7, et de le revendre d'ici 5, 10 ans à 700 francs. Et 700 francs, c'est le minimum, c'est l'objectif, parce que ne soyez pas surpris que cette entreprise, en accrant dans sa capitalisation, dépasse même le 1 dollar et imaginez-vous si ça dépasse le 1 dollar, ce sera juste phénoménal. Donc voilà, et derrière la croissance de l'entreprise, les estimations de ce marché montrent que chaque année, l'entreprise pourra croître son chiffre d'affaires de l'ordre de 30%. Est-ce que vous vous imaginez une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 30% tous les années Imaginez ce que ça fait en termes de revenus, ce sera juste très, très, très rentable, surtout que l'entreprise entend redistribuer chaque année 50% des revenus qu'elle va générer sous forme de dividendes. Oui, vous l'avez compris, en tant qu'actionnaire, d'ici deux à trois ans, vous commencerez déjà à toucher des dividendes en attendant l'ancrée en bourse, l'entrée sur les marchés financiers d'ici 2030, c'est-à-dire d'ici sept ans. Et croyez-moi, le temps passe très vite. D'ici sept ans, vous vous rendrez simplement compte que le projet a déjà été réalisé. Le projet, le temps est très vite passé. L'entreprise est devenue une mastodonte et, et, elle, produit et, et elle produira à ce moment-là des chiffres stratosphériques. Donc, très chers investisseurs, vous qui êtes là, il s'agit pour vous de, de prendre le risque. J'insiste, c'est un risque. ce n'est pas de l'épargne. S'il vous plaît, ce n'est pas un projet d'épargne, ce n'est pas un projet bancaire. C'est un projet de capital risque. Vous prenez le risque de mettre de l'argent dans ce projet. afin que si le projet se réalise normalement, vous puissiez, deux, trois ans, réaliser des, commencer à gagner des dividendes tous les ans et d'ici euh, euh, cinq, dix, euh, dix ans, vous commencez à avoir la possibilité de revendre ce que vous avez acheté, c'est-à-dire les parts d'investissement, à un prix élevé, à un prix hautement supérieur. Donc voilà le projet. Aujourd'hui, vous pouvez devenir un investisseur entre 1 000 et 50 dollars et bénéficier des prix ou alors entre 10000 000 et 2 millions de dollars et bénéficier de la possibilité de négocier vous-même, de négocier vous-même vos conditions euh, d'achat des parts d'investissement et bénéficier de tout ce que ça va vous apporter comme bienfait. Donc voilà, c'est simple, voilà le projet. Aujourd'hui, c'est simple, vous pouvez le rejoindre si vous êtes là pour la première fois en vous rapprochant de celui qui vous a invité pour qu'il vous donne le lien afin que vous vous inscrivez, vous, vous remplissiez un formulaire d'inscription avec toutes les informations vous concernant vous rechargez votre compte et vous achetez et vous achetez votre pack votre pack d'investissement donc voilà c'est un projet qui vous donne la possibilité d'avoir c'est la plateforme, le back-office comme on l'appelle, qui vous permet d'interagir avec l'entreprise, d'avoir les informations en temps réel, de manière permanente sur l'entreprise, parce que cette entreprise communique pratiquement tous les jours et vous apporte des informations qui vous éclairent sur le projet, qui vous informent sur l'évolution du projet et qui vous permet de pouvoir suivre votre investissement. Et d'ailleurs, voici l'une des informations récentes où l'entreprise vous dit, s'il vous plaît, L'entreprise vous dit que vous pouvez gagner 5 millions de dollars. S'il vous plaît, prenez votre calculatrice et tapez 5 millions de dollars. Tapez 5 millions et multipliez ça par 600 seulement. C'est-à-dire, j'ai réduit à 600. Prenez 5 millions, multipliez par 600 et faites les calculs pour voir ce que ça fait en termes d'argent. Comment est-ce que vous pouvez gagner 5 millions de dollars? C'est simple. Il vous suffit d'acheter un pack de 5 000 dollars. Ça vous donne pratiquement 5 millions, pratiquement 4 millions 900 000 parts. 4 millions 900 000 parts d'ici 2030, dès l'entrée sur les marchés financiers, ça vous fera 4 millions 900 000 dollars. Imaginez 4 millions 900 000 dollars à 600 francs seulement le dollar. Imaginez ce que ça fait. Imaginez que vous réalisez même seulement 10% de ce montant. 10% seulement de ce montant. Imaginez ce que ça fait comme argent. Donc, très cher, vous qui êtes là ce soir, vous, oui, vous ne pouvez peut-être pas acheter le pack de 5 dollars, mais vous pouvez acheter le pack de 1 dollars. Vous pouvez acheter le pack de, de, de, de 250 dollars. Vous pouvez même acheter le pack, why not, de 500 dollars. ça veut dit que c'est possible pour vous, c'est possible, très cher, de pouvoir vous aussi rejoindre ce projet et profiter, rejoindre ce projet et profiter des, des prix très réduits, des coûts très réduits des parts d'investissement dans ce projet. Et voyez-vous, le meilleur moment pour pouvoir investir dans le projet, c'est lorsque le projet est assez. Les parts d'investissement sont encore très moins chères. Les parts d'investissement sont très moins chères. Et parce que les parts d'investissement sont encore très moins chères, vous avez la possibilité de les acheter à des prix encore très réduits et de pouvoir, le moment venu, maximiser vos gains. Donc, très cher, je vous, je vous encourage à regarder ce projet de prêt. Oui, j'insiste, c'est un projet de capital risque. C'est un projet pour lequel... Euh, euh, euh, vous n'allez pas gagner tout de suite. Dans, les premiers dividendes, c'est certainement dans trois ans. Mais croyez-moi, trois ans, ça passe rapidement. Quel est le projet d'avenir financier que vous avez pour votre famille? Quel est le projet de, pour l'avenir financier de vos enfants, de vos petits-enfants? Est-ce que vous avez un pensé à quelque chose qui va vous rapporter de l'argent dans votre vieillesse? Quand vous serez en retraite, d'ici dix ans, qu'est-ce qui va vous rapporter de l'argent sans effort Qu'est-ce qui va vous rapporter de l'argent Ce sont les investissements que vous aurez fait aujourd'hui, les sacrifices que vous aurez fait aujourd'hui. Ce projet de MLC Ingénierie vous donne la possibilité de pouvoir, euh, euh, voilà, vous donne la possibilité de pouvoir acheter des parts d'investissement aujourd'hui, de pouvoir faire une sorte, j'ai envie d'appeler ça une sorte d'épargne, parce que en fait, en Europe. L'épargne, c'est d'investir. En Afrique, l'épargne, c'est garder de l'argent. Mais en Europe, l'épargne, c'est investir. Investir dans des projets comme ceux-ci, des projets qui vont vous permettre de pouvoir euh, euh, euh, gagner de l'argent dans l'avenir si le projet réussit. Oui, ils savent que c'est un projet qui peut réussir ou ne pas réussir. Mais ils prennent le risque parce qu'ils savent que le risque... Et le risque est le prix à payer. Le risque est le prix à payer. Le risque est ce que vous, est ce que vous devez traverser pour pouvoir réaliser des grandes choses. Et nous sommes aujourd'hui à l'étape 4 de ce projet. Nous avons déjà dépassé trois étapes. Nous sommes aujourd'hui à l'étape 4. Et à l'étape 4 de ce projet, vous pouvez acheter des packs. Moi, dans ce projet, je dis toujours acheter des packs au moins de 1500 dollars. Les packs de 1 500 dollars que vous pouvez payer en 30 mensualités à concurrence de 50 dollars la mensualité. 50 dollars, c'est 35 000 francs. Regardez, avec un pack de, 50, de 1 500 dollars que vous payez en 50 en 30 mensualités pour 50 dollars, vous avez 1 200 000 parts. 1 200 000 parts. Imaginez d'ici 7 ans. Lorsque l'entreprise entre sur les marchés financiers et qu'une part vous revient à 1 dollar, cela vous fait 1 million 200 mille dollars. Et imaginez ce que ça représente, 1 million 200 mille dollars en franc CFA, si vous décidez de vendre toutes vos parts. Mais avant cela, vous aurez déjà gagné des dividendes. D'ici deux ou trois ans, les dividendes, les premiers dividendes, certainement, vont commencer à arriver avant que la grande opération d'entrée sur les marchés financiers arrive d'ici sept ans. Donc, chers tous, si vous êtes intéressés par ce projet et que vous voulez le rejoindre, je vous conseille, au lieu de prendre le pack de 1000 dollars à payer 50 dollars, payez plutôt 50 dollars pour un pack de 1500 dollars et vous avez 1 200 000 parts. Et d'ailleurs… Gilles Bébé aime toujours à dire dans ce projet, il recommande à tout le monde d'avoir au moins un million de parts. Au moins un million de parts. Au moins un million de parts. Donc, très cher. Pourquoi rester à 1 500 Vous pouvez aller à 2 000 Un pack de 3 000 que vous pouvez payer en 25 mensualités. Vous comprenez Why not un pack même de 5 000 que vous pouvez payer en, en, en 25 mensualités et... Avoir jusqu'à 4 millions de parts, est-ce que vous vous rendez compte? 4 millions de parts, c'est juste stratosphérique. Donc, très cher, voilà ce que je voulais vous présenter ce soir en vous disant, c'est possible d'investir, C'est penser à préparer votre avenir, pensez à préparer vos vieux jours, pensez à préparer vos lendemains, pensez à préparer l'avenir de vos enfants en prenant le risque. J'insiste, c'est un risque que nous prenons parce qu'il est possible que nous perdions notre argent si le projet échoue. Il est possible que le, le, le projet prenne plus de temps. C'est possible. C'est ça le risque des business, le risque de l'investissement. Mais qui ne risque rien à rien, comme on dit, c'est en prenant le risque que vous vous exposez à de grandes choses. Et de mon point de vue... Pour moi qui ai rencontré Ivan Saltanov, qui ai échangé avec lui, c'est un monsieur qui, c'est un bosseur, c'est un monsieur déterminé, c'est un monsieur qui va réaliser ce projet. Je crois en lui, il va le réaliser. Ça va prendre du temps, il y aura des difficultés, il y aura des obstacles, il y aura des challenges, mais je crois qu'il va réaliser. Je le crois et c'est pour ça que je n'ai pas hésité à investir moi-même dans ce projet et c'est pour ça que ce soir, je suis encore là pour partager cette information avec vous, pour vous encourager, pour vous dire, regardez ce projet de prêt, il peut changer la vie de votre famille dans les 5 10 15 prochaines années qui arrivent. Il peut radicalement changer cette vie, si et seulement si vous décidez aujourd'hui, si vous décidez aujourd'hui de prendre la bonne décision, si vous décidez aujourd'hui de prendre le risque, si vous décidez aujourd'hui d'oser, de oser, oui, il s'agit d'oser. Quel est le pacte? Osez, prenez peut-être un pacte de, de 250 dollars. Non, qu'est-ce que je dis? Prenez un pacte de 500 dollars. Oh non, laissons tomber. Prenez un pacte de 1000 dollars. 1500 dollars. 2000 dollars. Payez tout doucement. Chaque mois, vous mettez un peu d'argent de côté pour ce projet et regardez d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ce que ce sacrifice va vous rapporter. Je suis certain que vous serez heureux. D'avoir fait confiance à Ivan Saltanov. De toutes les façons, moi, j'ai pris le risque de lui faire confiance et je sais qu'il réussira ce projet. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous, très chers euh, cher participants aujourd'hui. Je vous donne la possibilité, si vous avez des questions, de pouvoir, de pouvoir poser, de pouvoir poser euh, vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions. Je vous écoute et dans quelques minutes, nous allons clôturer ce rendez-vous. Est-ce que euh, vous qui êtes là en ligne, est-ce que ça a été clair pour vous? Magloire, est-ce que c'est clair? Rodrigue, je sais que c'est un habitué. Euh, Benémenier, est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez, euh, voilà, vous pouvez euh, voilà, vous pouvez réagir. Si vous voulez, vous pouvez ouvrir le micro. C'est clair. Merci beaucoup, Rodrigue. Rodrigue dit que ça a été très clair. Donc voilà, Pou il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Oui, B, oui, Benényé, je vous écoute. Il disait que c'est, j'ai compris, c'est très clair. Merci, merci beaucoup, merci. Donc, voilà, c'est ce projet. Et s'il vous plaît, parlez-en à d'autres personnes autour de vous, s'il vous plaît. Parlez-en à d'autres personnes autour de vous. Le plus important, c'est l'information. Nous n'obligeons personne à investir. C'est un risque. C'est un risque. Il faut le savoir. Nous prenons le risque. Ça peut bien se passer, tout comme ça peut mal se passer et qu'on perde nos argent Mais nous devons savoir que dans la vie, tout est risqué. Tout est risqué. Même quand vous mangez, vous prenez le risque de manger et de vous étouffer de manger du poison, de faire. Tout est risqué. Mais c'est parce qu'on prend le risque tous les jours que nous, que nous avançons, que nous réalisons. Alors, d'où viendront les dividendes avant la vente? Non, il n'y aura pas de dividendes avant les ventes. Les dividendes, c'est dès que les ventes vont commencer. Il n'y a pas de dividendes avant les ventes. Quand je dis dans trois ans, c'est parce que dans trois ans, les, le projet sera déjà à un stade où il y aura des prototypes, il y aura déjà un certain niveau de commercialisation de ces capteurs. Sachez que l'entreprise s'est donnée la fin de cette année pour réaliser ou la fin de l'année prochaine ou plus tard pour réaliser le prototype et le certifier. Donc, si le prototype est certifié d'ici à la fin de l'année prochaine, vous comprenez qu'en 2025, la production va commencer un peu partout dans le monde et la commercialisation doit partir certainement. De 2026, 2027, nous avons commencé à toucher les premiers dividendes et en 2030, de voir notre entreprise ancrée euh, sur les marchés secondaires. Et là, je pense que ce sera l'apothéose. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Est-ce qu'il y a d'autres questions Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite une fois de plus à écouter notre fondateur, notre CEO, à travers cette petite vidéo où il nous encourage, où il nous explique le projet et il nous encourage à pouvoir le suivre. Écoutons-le et ce sera la fin de notre webinaire de ce soir et on se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Écoutons-le. Bonjour les amis. Je m'appelle Ivan Seltanova.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 vers lequel nous nous dirigeons. Gagnez sur la croissance de notre entreprise. Gagnez sur la croissance et les ventes de nos produits. Devenez membre de notre équipe. Bienvenue. Devenez membre de notre équipe. Devenez membre de notre équipe. Merci à vous qui êtes là. Repartez chez celui qui vous a invité. Enfin, de devenir membre de, votre, de notre équipe et de partager les succès, les résultats à venir que nous aurons dans ce projet. Merci, j'étais content d'être de vous. Je m'appelle Victor Ressombeil, je suis le partenaire national MLC Ingénierie pour le Cameroun. Merci d'avoir été fidèle, d'avoir été là. Rendez-vous mercredi prochain, lorsqu'il sera 20h au Cameroun. Merci, bonsoir.